bonjour dans cette présentation on va aborder le système binaire qui est la manière dont les ordinateurs font des calculs et représentent les informations que ce soit les textes les images les nombres les vidéos les sons etc alors vous êtes habitué à compter avec des chiffres de 0 à 9 c'est à dire dans le système décimal mais il est parfaitement usageable que au lieu d'avoir 10 doigts, on en a eu 8, et dans ce cas-là, on aurait peut-être plutôt utilisé un système avec 8 chiffres de 0 à 7, auquel cas on aurait compté en octaves. Et dans le cas des ordinateurs, on va voir que le système utilisé est plutôt un système binaire où on n'a que deux chiffres, 0 et 1. Alors, dans tous les cas, ces systèmes de numération ou ces systèmes de représentation des nombres sont des systèmes dits c'est-à-dire que la valeur d'un chiffre dans un nombre dépend de sa position, s'il est à droite, il correspond aux unités, ensuite il va correspondre aux dizaines, 3 pour 30, et le 1, qui est en troisième position à partir de la droite, va correspondre à 100. Alors nous comptons avec 10 chiffres de 0 à 9, mais il est également possible de compter avec moins. Par exemple, si on avait 8 chiffres de 0 à 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10... Donc, la valeur de 10 en base 8 est égale à la valeur de 8 en base 10. Donc, si on était comme Donald avec 8 doigts, eh bien, on compterait en octal plutôt qu'en décimal. Et puis, si on continue, en base 5, 0, 1, 2, 3, 4, 10, puisque le 5 n'existe pas. Donc, la valeur de 10 en base 5 vaut 5 en base 10. Et... Si on continue avec la base binaire, eh bien, la valeur de 10 en base 2 vaut 2 en base 10. Ce que l'on voit aussi dans ce tableau, c'est que 100 en base 2 ou en binaire correspond à 4 en base 10 ou en décimale, c'est-à-dire à 2 puissance 2, que 1000 correspond à 8, soit 2 puissance 3, et que de la même manière, 10 000 en binaire va correspondre à 2 puissance 4 en décimale, 100 000 à 2 puissance 5, Etc. Donc, on voit que la valeur d'un bit en binaire correspond à la puissance de 2 de sa position, si on compte cette position depuis la droite et en commençant à 0. 2 puissance 0 pour le premier chiffre, les unités, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, etc. Alors, pourquoi est-ce que les ordinateurs privilégient l'utilisation du système binaire En fait, ce n'est pas... Forcé. on peut très bien faire des calculs en décimales, et c'est ce qu'a montré Blaise Pascal en 1642, quand il a développé ou inventé la pascaline pour faire des additions. Mais en électronique, il est quand même beaucoup plus facile de savoir si un système ou un circuit est ouvert ou fermé, allumé ou éteint, c'est-à-dire avec deux états, 0 ou 1, pour faire les calculs. Et par ailleurs, on a d'autres arguments, dont la logique booléenne qui est particulièrement efficace pour le raisonnement. Alors on peut croire que cette idée est assez récente, mais en fait pas tant que ça, puisque dès 1679, Leibniz considérait que la numération binaire était bien mieux adaptée au calcul que la numérisation décimale. Alors ça vous pourrez le voir dans un article qui a été écrit par Yves Serra et dont l'adresse est indiquée ici. En résumé, les ordinateurs utilisent le système binaire pour représenter l'information et faire les calculs. Ces 0 et ces 1 on les appelle des bits, c'est l'abréviation de Binary Digit. Ils sont souvent regroupés par 8 dans ce que l'on appelle des octets ou des bytes en anglais. Et ces octets ou ces bytes permettent de représenter des nombres entre 0 et 255. Et aussi les caractères de l'alphabet. Donc, les principaux systèmes de numération, c'est toujours le décimal, le nôtre, avec les 10 chiffres. On a le binaire pour les ordinateurs. Et ce qu'on utilise très fréquemment dans les programmes, c'est le système hexadécimal, qui comprend 16 chiffres, de 0 à 9, auquel on ajoute ABCDEF. Cette base hexadécimale, ou base 16, elle permet de représenter 256 valeurs, donc un octet, sur deux caractères de 00F à FF. Et vous verrez qu'on l'utilise souvent, par exemple, pour coder les couleurs. Et je terminerai cette vidéo par une petite blague qui fait rire les informaticiens, mais pas forcément tout le monde. Allez, à plus